Alors salut Eric, voici donc la Missis d'extérieur. Je vais aller faire un petit tour avec, enfin je vais aller chercher ma fille, donc voilà, on va, toujours, on va montrer la, la voiture. Voilà, 1962, c'était celle de mon arrière-grand-père, donc la voilà d'extérieur. On va faire un tour, ma fille me prendra, on va faire une petite vidéo euh, quand je serai en train de conduire. Allez, à tout à l'heure. Bon bah salut Eric, donc... Euh... Bah ben voilà, au volant de la missis, 6 comme promis, faut parler fort, comme tu sais, ça fait beaucoup de bruit. Voilà, on est en à 60 sur le de la Loire, tiens, on regarde la Loire, on ne peut pas faire monter la Loire, on la voit un petit peu derrière, là-bas. Voiture parfaite pour, ce, pour cet environnement. D'ailleurs, enfin, je j'en parlerai, c'est euh, ça qui est bien avec cette voiture, c'est comme de la méditation. Pas une voiture de sport, donc tu peux, tu n'as pas concentré sur, euh, sur ta conduite, sur où tu vas aller, aller au plus vite. C'est vraiment euh, apprécié le moment présent. Regarde, c'est joli partout. La Loire elle, elle est belle, le soleil qui va se coucher. Bon, pas encore tout de suite, mais c'est ça qui est joli. Donc, on profite de maintenant. Voilà, j'ai fait court parce que je sais que le son va pas être très bon vu que ça fait beaucoup de bruit. Donc, voilà. Hello, Eric. Je suis donc venu avec ma bonne vieille amie, dans un endroit que je chéris particulièrement. Hein, je vais de le montrer. C'est un petit lopin de terre qui appartient à ma famille depuis longtemps où des arbres ont été plantés. Tu vois, il y a la rivière qui est derrière. C'est calme, c'est joli. Gratitude. Hein. C'est juste magnifique. Alors, si je suis venu ici, en plus, c'est vraiment pas par hasard. Euh, c'est pour te parler de, de ce que tes formations m'ont apporté, de ce que j'y ai gagné. Il y a deux ans, j'étais dans le mental. Je ne je ne vivais que là-haut, que dans le mental. J'avais totalement quitté mon corps. Donc je tournais en boucle, je m'épuisais, et donc ça ne me menait nulle part, sauf encore plus d'épuisement. J'ai suivi tes formations, tes à chaud le Fly, euh, l'estime de soi. J'ai encore d'autres formations que je n'ai pas complétées. Euh, et, et donc ce que tes formations m'ont apporté, voilà, c'est l'exemple le, parfait ici. C'est voilà, tu vois les arbres. Ils sont grands, ils sont puissants, ils sont ancrés dans le moment présent, leur, leurs racines sont là, ils sont sereins. Et voilà, c'est exactement ce que je ressens maintenant. Je suis serein, je suis calme, et je vis maintenant. Le mental est toujours de temps en temps ici, mais il n'a plus aucune emprise sur moi, je pense. Je suis, je suis calme, je suis dans le moment. C'est vraiment, ce que je pense, le, le, le, la chose principale que tes formations m'ont apportée. C'est énorme. C'est énorme parce que voilà maintenant, ça me permet d'apprécier ce que je vois, comme ici, voilà, gratitude. D'apprécier de regarder les, les petits poissons dans la rivière, de voir les libellules les passer par exemple. Voilà, c'est quelque chose que je n'aurais pas pu faire il y a deux ans, donc c'est juste énorme. Et il y a un point pour moi très important que je voulais mentionner aussi, parce qu'il y a tes formations hein, qui sont très simples à suivre et qui fonctionnent, qui... mais il y a aussi ce, ce que tu es toi, ce que tu amènes avec tes formations. C'est une sérénité, on te sent serein, et par mimétisme, bah on le devient aussi. Et quelque chose d'encore plus important, je pense, c'est l'énergie que tu dégages. Tu as une énergie de dingue, et elle est contagieuse. Et ça, c'est juste magnifique. Donc voilà. Donc sur ce, je vais marcher un petit peu au milieu des bois. Et je te dis encore merci pour tes formations et gratitude. Voilà, Il faut apprécier ce qu'on a, c'est juste magnifique. Allez, excellente journée à toi, Eric.